Voici la plus grosse erreur que commettent les coachs qui les empêchent de développer leur business, de faire des ventes et c'est tellement dommage parce que c'est un sabotage énorme et si vous êtes là, bah vous êtes au bon endroit parce que bah, ce sabotage il était peut-être inconscient, ce n'est pas votre faute si vous le faites. La, cette plus grande erreur, je vais vous la présenter, je vais vous présenter les risques de cette erreur et puis évidemment la solution. Cette erreur, c'est de vouloir vendre sans appel. Ben bah, oui parce que c'est inconfortable de devoir vendre et de devoir demander de l'argent. Parce qu'on n'a pas envie d'être rejeté, n'est-ce pas C'est désagréable parce que si on rejette notre offre, on nous rejette nous, non Inconsciemment, c'est comme ça qu'on revend. Et puis bah, parce que c'est chronophage, évidemment, vous avez tout plein de choses à faire, moi aussi, et on n'a pas que ça à faire de passer du temps avec des touristes. Et puis c'est énergivore parce que vous donnez, vous donnez, vous donnez, et vous ne savez même pas si euh, ça va euh, transformer en client. Et puis, ben, en fait, euh, si vous pouvez vendre sans appel, il y a ce sentiment agréable d'avoir automatisé son business, d'avoir euh, structuré son business où il y a un tunnel vente tout tourne tout seul et puis euh, ben, vous réveillez et puis il y a des clients. Donc, je peux vous comprendre parce que je suis passé par là et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Lingen avec mon équipe, notre passion c'est d'aider les coachs justement à développer leur business parce que vous pouvez changer le monde une personne à la fois et j'ai hâte du coup de vous présenter notamment la solution qu'on partage à nos clients. Alors, juste avant de comprendre euh, les risques, c'est qu'en en fait, on va faire fuir tous les prospects tièdes. Parce que si je ne vous présente pas ces risques, vous n'allez pas comprendre la solution. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous cherchez à vendre comme ça à travers un, tu une, un tunnel de vente ou euh, juste une page de vente, eh bien, il y a plein de prospects qui ne sont pas hyper chauds qui vont être en mode « Oh bon, d'accord, oui, ça coûte tel euro, ok, d'accord, il y a ça, ça, euh, pff, ouais, je pense que je n'ai pas besoin de ça ou c'est pas le moment, allez, je ferme la fenêtre et je ne reviendrai peut-être jamais et je tomberai sur la pub d'un de euh, vos concurrents et puis euh, j'achèterai chez lui parce que lui va prendre le temps de faire cet appel avec moi. » Donc oui, en vendant sans appel, vous avez la possibilité de euh, gagner du temps, etc., etc., et vos prospects hyper chauds vont signer chez vous. Mais par contre, vous allez perdre tous les prospects tièdes Et encore plus, les prospects froids. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez perdre confiance en vous. Pourquoi Ce qui va se passer, c'est quand vous essayez de vendre sans appel ou en faisant peu d'appels ou vous proposez des appels que à ceux qui sont vraiment motivés, ben, c'est que vous allez avoir peu d'appels. Soyons honnêtes. Combien d'appels vous avez eu les 30 derniers jours Les 60 derniers jours et le problème quand on est coach et qu'on n'a pas assez d'appels, c'est qu'on rentre dans une certaine passivité. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, vous avez passé une semaine de vacances, vous revenez lundi, vous êtes en mode un peu en mode zombie, en mode ⁇ Ah ok, ok ⁇ Même moi, avec toute l'expérience que j'ai, quand je reprends mes séances de coaching, alors que j'aime ça, que j'ai de l'expérience et que je suis vraiment expert dans ce que je fais, et ben après une semaine de vacances, je suis, voilà, je suis un peu rouillé. Eh bien, imaginez passer 30, 60, 90 jours sans contact avec vos prospects, sans échanger avec des gens, alors même que vous avez développé un business de coach pour échanger avec les gens. Ça vous met dans un état de passivité. Et ça, c'est un grand problème. Et j'aime bien dans le livre Profession Coach, l'auteur, il dit qu'on se prend souvent pour des cols blancs alors qu'on devrait se considérer comme des cols bleus. On voit notre euh, activité comme un, une activité. Voilà, On est dans notre bureau et puis euh, euh, on a notre cabinet. Non, en fait, on est des cols bleus, on est sur le terrain et on bosse et on y va. Et on laisse un peu parfois son cerveau de côté parce que notre force, c'est de réfléchir. Mais c'est aussi une, une faiblesse parce que la fois, on réfléchit trop. Non, on a besoin d'être dans l'action. Vous avez besoin pour vous mettre en confiance en chaque début de semaine de voir que vous avez des appels. Donc, euh, ça, c'est un deuxième risque. Le Troisième risque, c'est un désalignement. Parce qu'en fait, quand vous vendez sans appel, vous essayez de vendre sans appel, bah, vous passez pour un vendeur de coaching, est-ce que c'est ce que vous avez envie d'être Non, vous êtes coach et entrepreneur, vous n'êtes pas un, un commercial de coaching. Parce que tout ce que vous allez entreprendre pour pouvoir vendre sans appel va ressembler à juste des actions commerciales et ça ne va pas du tout donner envie. Et certainement, j'irai même un peu plus loin, si vous aimez vendre sans appel, c'est que peut-être le coaching n'est pas fait pour vous. Okay, je prends des risques en vous disant ça. Et en soi, il n'y a rien de mal, il faudra créer un nouveau format d'accompagnement ou que votre audience actuelle ou les clients actuels, vous n'avez pas envie de les accompagner et que c'est le moment de passer à une deuxième étape. Okay Ça, c'est encore une, une, un autre sujet que j'ai vécu et que mes clients ont déjà vécu, évidemment. Donc, ne faites pas quelque chose qui va vous désaligner avec vous-même. Okay vous aimez les contacts, vous aimez échanger, vous aimez aider et eh ben, c'est la solution que je vais vous proposer. C'est très simple, c'est de vendre sans vendre, et vous l'avez certainement déjà entendu si vous euh, me suivez depuis un moment. C'est d'offrir des expériences de coaching et non une session découverte. Ça veut dire quoi une expérience de coaching Et encore, je appris, encore une fois, je l'ai appris dans le livre Profession Coach. C'est d'offrir trois quarts d'heure, une heure, une heure quinze à un prospect comme s'il était client, de lui faire goûter, euh, de lui faire goûter ce qu'est le coaching avec vous. Pourquoi Parce qu'en fait, de cette manière, vous allez être dans votre zone de confort en fait. Donc quand, quand je vous dis ici que c'est inconfortable, bah, je n'ai rien contre la recherche de confort. Moi aussi je cherche le confort. Mais le confort, faut le trouver au bon endroit. Pas en évitant des choses qui marchent, mais en faisant ce qui marche mais autrement. Donc quand vous faites une expérience de coaching, vous coachez. Et ça c'est confortable. Vous vous sentez puissant, ça vous met en confiance je ne vous liste pas tous les bénéfices, mais être dans cette zone de confort, ça vous met en confiance. Et puis, bah, ça vous offre une légitimité. Parce que vous n'allez pas vendre à travers un discours ou un copywriting. Vous allez vendre à travers une expérimentation réelle. Okay Votre prospect a passé une heure avec vous. Vous lui offrez un deuxième appel pour un appel stratégique ou pas. Hein, si vous n'avez pas envie de travailler avec lui ou que lui n'a pas envie, il n'y a pas eu de pression. À la fin, il n'y a pas de piège tendu. Donc, vous vendez que durant la deuxième session. Eh bah, bien... Quand vous allez proposer votre offre, ça ne va pas être en mode euh, « bon, alors ça coûte ça ». Non, non. non vous avez passé une super heure. Vous lui avez même demandé à la fin de cette session « ok, comment ça a été pour toi »« Qu'est-ce que tu en tiens La personne a vous dit « c'était trop bien, il y avait ça, ça, ça. »« Ok, est-ce que ça t'intéresse d'aller plus loin Est-ce que tu veux que je te présente Comment on peut aller plus loin ?»« Ah ouais, s'il te plaît, vas-y, ça m'intéresse. » Et bien, voyez ça, ça vous met dans une position de force et ça vous rend légitime et c'est tellement plus agréable que de faire un pitch de vente, une vidéo de vente, un copywriting. Alors, euh, prenez... Pff, voilà. Tout ça, généralement, pour un coach, ça ne marche pas. À la limite, si vous êtes vendeur de formation en ligne, ça peut marcher. Parce que le risque, c'est qu'on va commencer à vouloir vendre sans appel parce qu'on essaie d'imiter d'autres personnes, mais qui ne sont pas coachs, qui ne sont pas dans l'accompagnement, qui sont juste dans la formation. Et Il n'y a évidemment rien de mal à ça. Si ça vous parle, si vous voulez aller plus loin, j'ai un cadeau pour vous. On offre une masterclass en ce moment. C'est quatre piliers. Je vous présente les quatre piliers pour vivre du coaching. Et ça va vous aider à développer votre business, mais pas juste en faisant du marketing ou de la vente ou travailler votre offre ou le mindset. Mais vous avez besoin d'avoir une compréhension simultanée des quatre. Vous ne pouvez pas juste, ce mois-ci, je travaille l'offre. Dans trois mois, je travaille euh, mon mindset. Dans six mois, je travaille la vente. Et ce, euh, cette masterclass va vous, vous offrir en 30 minutes tout ce dont vous avez besoin pour développer votre business de coach. Donc, je vous invite à la consulter. C'est un vrai plaisir d'échanger avec vous. Je n'ai pas échangé avec vous, mais de vous avoir apporté ça. J'espère vraiment que ça va vous aider. Et voilà, n'hésitez pas à regarder cette masterclass parce que euh, vous allez apprendre des choses hyper intéressantes. Vous allez avoir des prises de conscience. Et puis, si vous avez envie de travailler avec nous, vous aurez l'opportunité de le faire quand vous aurez terminé cette masterclass. Allez, ciao les amis et bravo pour tout ce que vous faites.